Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui me tient particulièrement à cœur. On va tout simplement faire la première vidéo de debunkage sur l'univers de Starcraft Et j'avais fait déjà une vidéo un petit peu où j'avais parlé des liens entre Warhammer et Warcraft c'est une vidéo sur les orques, euh, je vous invite bien sûr à la regarder puisque je vais revenir un petit peu sur, sur, sur un contexte assez important. Donc on va aujourd'hui voir, évidemment je l'ai souvent vu et moi-même, hein, moi-même j'ai appris pas mal de trucs en repréparant cette vidéo. Euh, j'ai acheté ce codex incroyable sur les tyrannies, donc on va revenir sur les deux races, deux des races les plus emblématiques de la science-fiction. Euh, deux races extrêmement intéressantes avec d'un côté les races de l'univers de Warhammer 40000 000, hein, j'appellerai ça Warhammer 40k. 40 000, 40K. Euh, du coup, les Tyrannides, cette race qui est là pour déferler sur l'univers, dévorer sa biomasse, manger, etc. Euh, pour pouvoir, euh, enfin en gros, bouffer toute la galaxie. De l'autre côté, nous avons les Ergues. Ces créatures insectoïdes qui, euh, également, euh, sont... Euh, fonctionnent par un esprit de ruche qui va qui vont déferler sur le monde, euh, dévorer également l'essence des planètes, même si les termes sont pas forcément toujours les mêmes, c'est à peu près la même finalité hein. et tout simplement eh bien, continuer à évoluer, à travailler aussi justement ce, cette perpétuelle évolution afin de bouffer toutes les autres races. Donc c'est tout simplement une vidéo où on va essayer de revenir un petit peu sur l'origine des deux races, leurs inspirations. Les inspirations qu'elles peuvent avoir d'autres univers de science-fiction et leurs inspirations mutuelles. Et on va voir justement, est-ce que bah justement, est-ce qu'il y a une, est-ce que les Ergs qui sont arrivés après les Tyrannides ont copié, ont plagié les Tyrannides. Donc faut, on va revenir juste un petit peu. C'est ce que je vous disais avec la vidéo sur les orques et Warcraft et Warhammer d'ailleurs. On va revenir sur un, un contexte parce que je vais essayer de revenir d'un point de vue d'abord généalogique, enfin généalogique. Oui, on va dire historique. Mais d'abord, il faut quand même rappeler quelque chose, puisqu'il y a probablement des personnes qui vont découvrir cette vidéo en venant de l'univers de Starcraft, mais d'autres qui vont probablement venir de, depuis, euh, enfin de, de Warcraft et de Blizzard, etc. Et d'autres qui vont probablement venir pour Warhammer, donc je vais essayer de, de trouver un socle commun. Mais on va commencer par rappeler un petit peu que Starcraft à la base, euh, Blizzard, il faut rappeler que Starcraft est le quatrième jeu Blizzard, puisqu'au départ c'est, enfin, quatrième jeu Blizzard, oui, le studio Blizzard. Je vous laisse aussi aller voir la vidéo sur Activision Blizzard si vous voulez plus de détails sur l'origine. Mais en fait, première, première, premièrement, en fait, le gros premier jeu de Blizzard, c'est Warcraft 1. Ensuite, surfant sur le succès de Warcraft 1, il sort Warcraft 2 qui lui devient vraiment le gros blockbuster. On a la sortie de Diablo 1 qui continue d'accentuer et de donner la bonne réputation de Blizzard. Et Blizzard du coup, va se lancer dans la création euh, d'un univers de science-fiction avec Starcraft. Et le truc, c'est qu'en fait, Warcraft 1 à la base a failli être un jeu Warhammer. Mais cela ne s'est pas fait, on sait que les, les, les développeurs de Blizzard et la plupart de ceux qui bossent chez Blizzard sont des grands fans de l'univers de Warhammer, mais pas que, hein, bien sûr, c'est aussi des grands fans de plein d'autres univers mais c'est des grands fans de l'univers de Warhammer et à la base ça a failli se faire avec Game Workshop et d'un commun accord les deux ont dit non Le truc c'est que d'ailleurs chez Blizzard il euh, y avait eu parce que moi, moi je crois que c'était que vraiment Game Workshop qui avait dit non mais non non il y a aussi euh, Blizzard d'un côté qui avait dit bah c'est pas plus mal parce qu'ils venaient de sortir alors c'était pas encore Blizzard à ce moment là mais euh, sous euh, du coup Sina Silicon and Synapse ils avaient euh, ils avaient fait un jeu sur euh, Superman et du coup ils avaient eu la mainmise de DC sur l'oeuvre qui les avait qui avait détruit leur créativité et leurs possibilités donc ils avaient dit bon bah c'est bon on va pas refaire la même avec euh, avec Game Workshop c'est bien merci mais non merci et du coup après le succès de, de Warcraft 2, Blizzard euh, s'est dit Bah non, on va faire notre propre univers de science-fiction. Et du coup, eh bien, ils vont faire leur univers de science-fiction. Et aujourd'hui, la plupart des gens se diraient Bah, en vrai, les humains, les Terrans, c'est bien mignon, mais c'est des Space Marines. Le pire, c'est les airs qui sont des tyrannides. Et enfin, bah, les Protos, c'est un peu les Eldar. Bah, on y reviendra. Alors, je reviendrai pas trop sur les humains et, euh, sur, les humains et sur les Protos, On y reviendra vite fait, mais très peu, c'est surtout bien sûr les Ergues et les tyrannides qui nous intéressent. Alors petit rappel également très important, euh, ça c'est pour les, les fans de euh, Blizzard, vous ne connaissez probablement pas cette personne, alors qu'un fan de Warhammer normalement connaît et doit, je me dis bien, doit connaître cette personne puisqu'il s'agit d'Andy Chambers. Andy Chambers c'est qui globalement Je vais vous présenter très rapidement un homme qui, est, euh, qui a euh, fait construire on va dire euh, l'héroïque fantasy et la science-fiction depuis pff, ouais, quasiment 30 ans, même plus de 30 ans. 40 ans quasiment, euh, Andy Chambers, tout simplement le papa créatif, c'est l'un des, des, des, des têtes pensantes et l'un des cerveaux euh, qui est à l'origine de Warhammer dans les années 83-84, mais également, il est surtout son grand bébé, c'est Warhammer 40000. Et il fut donc, d'ailleurs, hein, regardez, hein, crédité premier, euh, premier livre, premier codex tyrannide par Andy Chambers. Et ce mec là il est partout, hein. il est partout sur tous les, sur la le Black Library, donc les, les grands bouquins Warhammer Court 000, sur tous les codex, les différents codex. puisque pour ceux qui ne connaissent pas ça en fait tout simplement, c'est les premiers gros manuels de jeu des différentes races, et du coup celui-là c'est le premier manuel des Tyrannides. Et au final, eh bien, cet homme là, il a bossé, euh, Donc c'est le grand papa, c'est un petit peu le, le, le Chris Metzen euh, pour Blizzard en fait, hein. c'est celui qui est à l'origine de tous les univers euh, de Games Workshop, donc euh, Warhammer, et c'est un petit peu, alors je ne vous ai pas mis de photo de Medzen, mais chez Blizzard c'est Medzen. Medzen celui qui est à l'origine de tous les univers de Blizzard. Et du coup, au oh, niveau créatif, hein, ce n'est pas le seul bien sûr, Andy Chambers n'a jamais été seul non plus, mais c'est quand même l'une des grandes têtes pensantes. Et du coup, la plupart des gens l'ignorent, et moi-même je l'ai appris récemment, euh, pas avec cette vidéo, mais je l'ai appris assez récemment, au final... Eh bien, cette personne, Andy Chambers, a quitté euh, Game Workshop dans les débuts des. Enfin, milieu des années 2000. Donc, je crois c'est 2006 ou 2008. Enfin, 2006, il me semble. Il quitte 2006 ou 2007 ou 2008, quelque chose comme ça. Mais en 2008, ce qui est sûr, c'est qu'il va rejoindre le projet StarCraft 2 chez Blizzard. Et il va devenir tout simplement le lead scénariste de Wings of Liberty. Donc, euh, le premier euh, robuste de StarCraft 2 qui va être à l'origine des suites à of the Storm et Legacy of the Void. Par contre, il ne bossera pas sur Art of the Storm et Legacy of the Void, mais c'est lui qui a rebossé sur le sur le tout gros Starcraft 2 et revenir à fond sur Starcraft 2. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que c'est également lui qui a conseillé un, an, un autre grand nom de Warhammer, de la licence Warhammer, c'est Graham McNeil, qui est également un des co-auteurs généralement. Je ne sais pas s'il est, il est crédité ici, Graham McNeil. Non, il n'est pas, pas, pas, pas crédité sur celui des Tierney. Mais Graham McNeil, c'est un des grands grands, grands auteurs. C'est un peu la Christi, le, le Christie Golden de l'univers de Game Workshop puisque c'est l'un des grands, grands auteurs des, de Black Library, donc des différents euh, romans sur Warhammer, 40 000 principalement je crois, mais il a probablement fait du battle aussi, et c'est lui qui a écrit, qui a été conseillé par Andy Chambers pour écrire le livre sur Mengsk, qui n'est pas disponible en français d'ailleurs, c'est iMengsk, et malheureusement qui n'est pas disponible en français. Donc ça c'était pour rappeler un petit peu que parfois vous verrez que les fans mettre vraiment en opposition euh, Starcraft versus euh, Warhammer 40.000 alors sou souvent j'ai plutôt vu moi les, les fans de Warhammer 40.000 taper un peu sur Starcraft en disant c'est juste un plagiat etc mais l'effet le, inverse arrive aussi des personnes qui ont commencé la science-fiction avec Starcraft qui découvrent Warhammer 40.000 ils font mais attendez mais c'est un gros plagiat de Starcraft en fait donc qu'on soit clair souvent on met ces liens en opposition en mode vraiment il y a une hostilité entre les deux boîtes etc et comme vous le voyez cette personne et eh bien elle représente aussi le fait que Parfois, on a la tendance à croire qu'il y a une espèce de, de compétition, une espèce de, de violence entre les deux, les, deux, les deux entreprises, mais au final, les liens sont beaucoup plus ténus que ce que l'on pourrait croire. Du coup, attaquons les grandes inspirations, bien sûr, pour les Tyrannides et les Ergues, Et je ne pouvais pas, euh, dans cette vidéo, ne pas vous évoquer Alien, Alien, le huitième passager qui sort en 1979, mais également Alien en, 19, Aliens, pardon, en 1986. Alors. Petit point aussi, il est possible que je n'ai pas toutes les références, puisque j'ai quand même beaucoup bossé sur la vidéo, etc. Il y a probablement des références qui m'échappent. Moi-même, je fais aussi avec mes connaissances de science-fiction et les, deux, les, les sources que j'ai pu, euh, pu voir, sur lesquelles j'ai pu me plonger. Mais euh, n'hésitez pas, s'il y a des choses, euh, notamment sur les races insectoïdes, etc., il est possible qu'il y ait des choses qui me manquent. Hein. Je ne connais pas tous les univers de science-fiction, donc faut surtout pas hésiter. Il ne faut pas hésiter si euh, vous en êtes sûr ou si vous, -même, vous avez des, des visuels euh, clairement à, à me donner. Je, je suis preneur. Donc, 1979 et 86, la sorte Alien était une révolution dans l'univers de, de la science-fiction avec cette créature, le xénomorphe, euh, Cette créature qui euh, se sert d'être humain comme hôte dans son processus de reproduction et notamment par rapport via son matériel génétique. C'est un énorme, une énorme révolution comme j'ai dit dans l'univers de la science-fiction. Et cette créature, elle est née de l'imaginaire d'un homme, c'est H.R. Giger ou H.R. Giger, enfin c'est Giger il me semble, de toute façon moi je prononce tout le temps Giger. Vous verrez qu'il a des... parfois ma prononciation est un peu particulière sur certains trucs, on y reviendra après. Du coup c'est un designer suisse qui a créé le Xénomorphe pour Alien, mais c'est aussi le responsable de la création d'une autre créature qui a aussi un petit peu fait sa mini révolution dans la science-fiction, on y reviendra après, c'est la mutante. Il a l'origine du coup de nombreux concepts de créatures qui lient à la fois euh, biologie et mécanique, pour refaire une espèce de biomécanique euh, très on va dire, qui, qui crée un mélange un petit peu de, de malaise, de malsain, mais qui malgré tout attire. Il y a une énorme sexualisation. De ces créatures, hein, une tête. c'est pas pour rien que l'Alien, il y a une tête de tub hein, c euh, Et qui se sert de sa queue pour empaler les gens etc Enfin il y a vraiment, Alien c'est une grande métaphore du viol hein, faut, faut, faut le rappeler aussi Donc il y a énormément de, de cet aspect là un peu malsain, un peu étrange Et pourtant qui captive dans Alien et dans la plupart des créations de Giger. Ça ne s'arrête pas à l'Alien. Si vous vous intéressez, il y a le musée Giger d'ailleurs en Suisse. Je vous invite à aller le voir parce que si vous êtes des fans de science-fiction, c'est vraiment. Moi, je n'ai jamais pu aller le voir, mais c'est vraiment génial. Et tous ses écrits et toute ses... Tout ses... Tout son œuvre, on va dire, toute son œuvre. C'est assez barré, mais euh, c'est assez insane. Enfin, c'est un peu le Lovecraft des temps modernes. Et malheureusement, bah, Giger est mort il n'y a pas très longtemps, je crois en 2014. Euh, et il a fait un énorme boulot pour la science-fiction. Hein. Clairement, il a révolutionné la science-fiction moderne. Et du coup. L'inspiration de Giger, d'ailleurs, elle se retrouve, parce que là je fais ma petite parenthèse autre que Tyrannie des Ergs. l'inspiration de Giger, elle est d'ailleurs présente pour pas mal de races dans l'univers de Warhammer 40.000, mais également pour Starcraft. Ça, ça ne se borne pas qu'aux Tyrannies des Oserges. Typiquement, dans, là je vous, montre, je vous montre un visuel, c'est l'adjudant dans Starcraft. L'adjudant dans Starcraft, c'est une espèce d'être mi-biologique, mi-mécanique, euh, mi euh, qui est une, un corps de femme, mais qui sert au final d'adjudant, donc de conseiller, on va dire de guerre, etc c'est vraiment, vraiment du Giger hein, pour le coup, et euh, on pourrait croire qu'avec SC2 ça change, en fait on perd un peu le côté, U parce que rappelez-vous dans SC1 elle a carrément la peau humaine, mais au final on est vraiment dans quelque chose un petit peu comme ça, un petit peu à la fois malsain, mais en même temps à la fois un peu sexy, enfin, c'est très très étrange à ce niveau là, c'est très Giger, et euh, dans Warhammer 4000, on l'oublie tout simplement, mais l'Adeptus Mechanicus, en fait. L'Adeptus Mechanicus, tout ce qui est lié avec euh, le, le dieu machine, avec des, des humains qui ont des, des implants, euh, des implants, etc., de partout, euh, qui, ou qui mêlent un petit peu biologie et mécanique, pour cette biomécanique très étrange, eh bien, c'est exactement le même, le même délire. Et il n'y a pas que pour, justement, les races de l'Impérium, les races de l'Empire de, de Warhammer mais il y en a d'autres également. Mais on l'oublie, mais l'Adeptus Mechanicus, c'est très gigueur, en finale, dans, dans, dans l'idée. Donc. Les Tyrannides à l'époque, n'existent pas encore, mais en 1989, c'est clairement une énorme inspiration du film Aliens qui va donner aux créateurs du coup, de Game Workshop, dont euh, Andy Chambers, la volonté de créer un jeu de figurines qui reprendrait un petit peu le style du film Aliens, mais dans l'univers de Warhammer 40.000. A l'époque, Warhammer 4000 40 s'appelle Rogue, euh, Rogue Trader, je crois. Rogue Trader ou... Parce que c'est pas Rogue, Rogue Squadron qui m'empêche de lire, même ça, c'est Rogue Trader. Donc la première édition de Warhammer 40 et à côté en parallèle de Warhammer 40 sort du coup le jeu Space Hulk. Space Hulk. Même ceux qui connaissaient pas trop l'univers de Warhammer pouvaient jouer. C'était un peu l'objectif, c'était de faciliter l'accès on va dire à du Warhammer 40 C'est du Warhammer 40 Vous avez des Space Marines en armure Terminator qui font pop pop pop pop Vous avez des races, à enfin des races aliens, des xéno, du coup les euh, les justement, les enfin, je ne faut pas que je dise tyrannie à ce moment parce que ça n'existe pas, mais les Jeans stealers. Alors, moi je dis les G les Jeans stealers. Je sais, c'est pas ça la prononciation, c'est jean stealers, mais je dis ça depuis que je suis petit. Donc, maintenant, euh, c'est dans ma tête. Du coup, les Jeans stealers face aux Space Marines, ça c'était une autre idée avec un, un principe de survie. Vous développez dans des couloirs, vous faites attaquer par des vagues et des vagues et des vagues de jean stealers et il faut essayer de s'en sortir. Donc, ça. Les tyrannides à l'époque n'existent pas, il y a vraiment juste une créature, les, le Gene Steelers, qui va essayer de voler justement le matériel ADN et se reproduire comme ça. Euh, c'est par la suite qu'ils vont intégrer les tyrannides, suite justement à la création du Gene Steelers. Et les Gene Stealers, c'est vraiment des aliens-like, hein, c'est des aliens à quatre bras, mais regardez bien, euh, c'est... Euh, Vraiment, la, la structure osseuse, c'est Alien, la tête en forme de tub, c'est Alien également. Euh, cette espèce de langue qui sort, alors elle est un peu différente, mais au final, cette langue et qui, justement, dans le lore déjà d'époque, de, de, c'est une sorte d'ovipositeur. Enfin, alors c'est quoi un ovipositeur C'est l'organe reproducteur, tout simplement, des insectes, qui permet de déposer les œufs, dans, dans, généralement, bah, chez la femelle, en fait, ou chez l'homme. Ou l'homme qui fait ça chez la femelle, et la femelle, elle, qui dépose les œufs derrière. Donc... Et là pour les gene Sealers, ça permet tout simplement d'implanter leur propre gène chez l'hôte. Donc un principe voilà, de, de reproduction avec justement on dépose l'ADN sur un hôte qui va ensuite transmettre ça dans sa propre race, etc. Ça rappelle un petit peu euh, beaucoup alien évidemment. Mais honnêtement il ne s'en cache pas du tout, hein, c'est une grosse inspiration d'Aliens. Mais derrière, Space Hulk va tellement fonctionné et tellement euh, marqué un petit peu l'imaginaire des joueurs de, de, de Warhammer 4000 que dans le White Dwarf numéro 114, alors attention c'est le White Dwarf numéro 114 anglais hein, si vous cherchez votre propre voirida, euh, White Dwarf français, il ressemble pas du tout à ça hein. et le White Dwarf euh, 100, le White Dwarf 114 français je crois que c'est autour de, des années 2000, 2003, 2004, quelque chose comme ça moi j'ai joué à cette époque alors qu'à cette époque là je, je ne jouais pas, hein, qu'on soit clair, c'est 89 et du coup, en 89, fin de l'année 89, Space Hulk crée les Jeans Steelers et dans le Wild War 114, ils vont sortir une liste d'armées personnalisées en mode « Et si euh, les Jeans Steelers gagnaient Space Hulk, qu'est-ce que ça donnerait ?» Eh bien, si jamais ça gagnait, euh, les Jeans Steelers eh bien, se répandraient sur des mondes de l'Imperium avec un concept où justement, on a une infestation planétaire des, des Jeans Steelers et pas, toujours pas de tyrannide. On est dans l'idée que euh, le Jean, les Jeans Steelers vont créer un culte un culte qui va justement être assez malsain, mais en gros, ils vont se reproduire dans une population en volant des gens, en implantant leur ADN, et ça va commencer à grandir, et il va y avoir cette espèce de secte qui va se créer euh, pour détruire un petit peu le monde. Avec plusieurs de variétés de jean stealers sont créés à l'époque euh, dans les White Dwarfs, donc magazines mensuels, enfin je sais plus si c'était mensuel à l'époque, mais mensuel en tout cas, moi, moi j'ai connu surtout quand c'était mensuel, avec justement cette, cette possibilité d'avoir euh, donc... Des règles un petit peu spécifiques, même si on n'est pas encore dans la création d'un codex qui arrivera plus tard, j'y reviendrai après. Donc, l'une des origines, donc l'origine de ces jean stealers serait la lune d'Imgarl, et on a justement des jean stealers sur Imgarl qui ressemblent beaucoup à cette créature là. À l'époque, c'est pas ça, ressemble pas vraiment à ça, mais je vous ai mis les, les représentations un peu plus récentes avec une inspiration qui est profondément Lovecraftienne. Alors, je rappelle parce que souvent on a tendance à dire Lovecraft, tout ça, tout ça, Lovecraft, Lovecraft, Lovecraft. Euh, à la base Lovecraft il fait pas de visuels <rire> des... la plupart de ce qu'on voit de Cthulhu etc c'est des représentations artistiques puisque justement Lovecraft évoque le fait que ces créatures sont indescriptibles mais il essaye de les décrire mais avec des mots euh, genre il euh, y en a qui ressemblent à des chèvres etc je suis désolé mais une chèvre moi je trouve pas ça euh, exceptionnel mais du coup <rire> du coup les représentations qu'on connaît tous de Cthulhu et de Lovecraft c'est des représentations artistiques parce que le principe de ces créatures c'est qu'elles sont indescriptibles le 7 juillet 1995 sort un autre film qui va beaucoup, beaucoup influencer. Alors pour le coup c'est plus Starcraft que Warhammer 1000 mais aussi Warhammer 1000 quand même. Un film de SF également avec H.R. Giger qui revient de nouveau en tant que concepteur de la créature. C'est tout simplement le film La Mutante ou Species en anglais. Avec du coup Giger qui va notamment pas mal remanier le script et le film. Puisque ce film est un projet qui date de 87 et qui va mettre beaucoup de temps à sortir puisqu'il va sortir en 95 le script a été pas mal remanié Giger a donné beaucoup d'idées euh, de son propre travail notamment pour justement euh, de ses projets personnels et autres pour pas que ce soit un alien-like parce qu'au départ il disait bah ça ressemble vachement à alien au final donc on change les trucs et ça va être une énorme inspiration pour euh, les Tyrannides mais surtout en fait spécifiquement le culte de Gene Stealers avec l'idée de voilà des Gene Stealers qui, euh, qui vont au départ ce, ce principe de de, de propager l'infestation de Gene Stealers, ça fait très Alien en fait, hein, ça crée un mec, une symbiote qui va naître, et, mais le mec va rester... Il euh, y, y a juste des petites différences quand même, mais globalement, ça fait très Alien normal. Alors qu'en fait, avec la mutante, j'y reviendrai après, mais les Gene Stealers vont changer un petit peu dans leur approche avec vraiment l'idée de, bah, quand le mec est, est, est infecté, il veuille se reproduire absolument avec d'autres personnes de son espèce et propager comme ça justement cette, cette infection. Et dans Starcraft, bah, rien que ça, j'ai pas choisi cette image au hasard, parce qu'il y en avait une autre, où on voyait vraiment une chrysalide pour Kirigan, c'est encore mieux. Je vais revenir après avec Kirigan, mais regardez l'arrière, le fond de la mutante. Le... Vous avez donc la boîte du DVD, regardez, enlevez, bon déjà la personne, enlevez la personne et regardez juste le fond. Et si vous mettez du marron-beige avec un peu de violet, c'est la salle de briefing des Ergs, en fait, dans Starcrafter, hein. juste, J'ai halluciné quand j'ai vu ça, c'est la salle de briefing des Ergs dans Starcrafter. Et... Donc la créature en elle-même, donc euh, cette créature là, c'est également ce qui va être l'inspiration principale, donc comme je l'ai dit pour le rework des sectes Genie Steelers mais surtout, surtout, surtout, surtout, un humain hôte qui va vouloir s'accoupler pour des naissances à, à, à donner à nouveau Genestilers. donc là on a, on a vraiment le cul de Genestilers, mais surtout évidemment l'immutante, c'est l'inspiration d'un personnage principal de Starcraft et qui est tout simplement le personnage qui a fait euh, qui est vraiment l'un des personnages phares de la licence Starcraft c'est tout simplement Sarah Kerrigan alors dans l'idée d'une humaine justement infestée qui va devenir un véritable prédateur en chassant ses proies etc et toutes celles qui l'ont condamné à, dana... à la damnation et autres on est vraiment dans cette logique là et le physique vraiment si vous avez été voir le... au musée Giger ou si vous voulez justement voir un petit peu le travail de Giger regardez les travaux sur la mutante et regardez par exemple c'est con, bon là j'ai mis une image euh... mais regardez le, le torse de Sarah Kerrigan, regardez le torse de la mutante, regardez l'arrière de Kerrigan, regardez l'arrière de la mutante on est vraiment vraiment sur la même longueur d'onde hein. c'est assez hallucinant en 97 sort un film qui va également révolutionner le genre de la science fiction il s'agit tout simplement de Starship Troopers qui est je le rappelle est un film Alors qu'on soit clair c'est un film donc qui date de 97 donc on peut se dire ah il est arrivé assez tard mais bien sûr il va révolutionner un petit peu son petit monde, mais l'autre point c'est tout simplement qu'il est adapté d'un roman, un roman qui est beaucoup plus vieux puisqu'il vient des années 50 ou début 60, un truc comme ça, c'est Étoile garde à vous. Étoile garde à vous qui a été l'une des grandes inspirations des créateurs de Warhammer 40 000 et qui va clairement influencer Starcraft, mais l'influence de Starcraft on la ressent plus au niveau quand même je dirais du du film mais c'est aussi présent dans les Goliaths par exemple, ça ressemble pas mal quand même aux, aux Marauders de, de, de Starship Troopers et autres, Et enfin, à l'époque c'était des, des, des étoiles garde à vous, et très visible notamment euh, dans Broudoir avec la campagne Terran et on le retrouvera un petit peu dans SC2, euh, c'est le principe aussi des flammeurs, c'est très très étoiles garde à vous, et au final Broudoir, la campagne Terran avec euh, les forces du directoire qui arrête pas de, de faire de la… Enfin, on a l'impression d'être dans le film, hein. on a vraiment l'impression d'être dans le film. Et au final, deux ans avant, donc là je vous ai parlé pour l'influence filmique de 97 de Starship Troopers, euh, qui va, on y reviendra aussi, euh, réinfluencer aussi la manière de voir des tyrannides. Mais le 2 août 95 sort officiellement la race tyrannide. Alors qu'on soit clair, à l'époque de Space Hulk, les tyrannides n'existent pas. Donc en 89, il n'y a pas de tyrannides, c'est juste les Jean Stealers. Mais entre 89 et 95, petit à petit, va y avoir des. Dans les dans les différents White Dwarf, il va y avoir du coup le culte de Stealers, comme je vous en ai parlé avant. Mais on a également des nouveautés avec de nouvelles petites créatures qui vont se glisser de là par, par et d'autre Et du coup, petit à petit on lit les Genestilers à une nouvelle race, les Tyrannides. Et les Tyrannides, on ne sait pas trop ce que c'est, ça, ça fait pas mal fantasmer les joueurs et autres. Et en 95, enfin, enfin sort ce codex, le codex, donc le premier codex officiel de la race Tyrannide. Avec justement eh les Jeans Steelers qui sont intégrés dans un, dans un tout plus global avec l'idée d'une race, euh, race qui tout simplement envahit la galaxie et va bouffer euh, tout sur son passage euh, avec un esprit de ruche qui va guider toutes les créatures, les milliards de créatures les unes euh, après les autres et que ces créatures, eh bien... Sont, euh, sont guidées par la faim en fait, elles sont juste faim, elles n'ont pas forcément d'autres désirs, elles veulent juste bouffer et c'est la menace euh, Xeno, la menace euh, alien par excellence, celle où, avec laquelle on ne peut pas discuter, on ne peut pas avoir de diplomatie, à l'inverse par exemple d'un chaos qui serait très euh, pernicieux, très, très sinueux pour essayer de corrompre le cœur des gens, dont on ne peut pas négocier avec, c'est juste une race qui est là pour vous bouffer en fait. Et ce qui est assez intéressant, euh, c'est que justement, du coup, ce codex officiel va nous apporter un lore spécifique aux Tyrannites, comme je viens de vous l'évoquer, en, en rapidement, hein, bien sûr, et des nouvelles unités. Ainsi, et on voit d'ailleurs dans ces nouvelles unités l'énorme inspiration euh, d'Alien, puisque 95, on a tout simplement, et eh bien, par exemple, euh, alors je crois d'ailleurs qu'en en 95, le troisième Alien est sorti, me semble, si je dis pas de bêtises. Euh, Là-dessus, j'avoue que j'avais pas vérifié. Là, c'est moi qui improvise. Mais, <rire> mais à côté de ça, regardez la couverture. Vous avez, euh, donc je vais vous parler des différentes unités. Euh, vous n'êtes pas obligé de les retenir, mais c'est quand même important. Il y en a certaines que je vais réévoquer après. Donc la couverture centrale, cette bestiole-là, c'est le prince tyrannide. Donc le prince tyrannide, en gros, c'est le quartier général, c'est les, les, les, les unités principales qui vont être les commandants en fait des armées tyrannides, le principe que ce sont des consorts, des reines tyrannides, à l'époque on parle de reines tyrannides, mais les reines tyrannides on les voit pas en fait, il hein. n'y a pas de figurines et autres, on les voit pas, et ils servent juste justement de, de représentants des reines tyrannides sur les champs de bataille. On a euh, à côté donc les thermagantes, l'unité qui tire à distance que vous voyez ici, l'unité qui tire à distance des, euh, des tyrannides, c'est l'une des rares unités de distance, alors ce qui est intéressant c'est qu'à l'époque ils ont des pistolets, ils ont des fusils en fait. Ils ont des fusils petit à petit ça va changer ça mais à la base ils ont des fusils, des fusils biologiques mais des fusils quand même. Et nous avons ensuite une unité qui est assez emblématique c'est le Carnifex qui à l'époque a une tête très très très étrange. Le Carnifex c'est en gros le, le, le, le, le char d'assaut des tyrannides un truc qui est là pour tout casser et il a une énorme tête d'alien, une énorme tête de xénomorphe sur un corps énorme avec quatre énormes pinces qui sont là pour attaquer de manière latérale les chars notamment et enfin une créature qui va beaucoup beaucoup beaucoup faire kiffer les joueurs c'est le Lictor et on va y revenir sur le Lictor puisque le Lictor c'est une inspiration qui est très clairement Lovecraft, bien sûr. Victor, c'est une inspiration, donc comme je l'ai dit, un hein, Lovecraftienne, mais avec le fait qu'ils n'ont pas de visuel, etc. Mais une horreur quasi indescriptible, avec des tentacules au niveau de la, de la bouche, des espèces de tentacules de poulpe. De si on regarde la tête et le truc, ça fait vraiment une sèche ou un poulpe. Avec des griffes, des plaques osseuses, des espèces de crochets qui sortent, euh, qui sortent du corps. Et euh, des, euh, bon, donc des griffes, mais aussi des pinces. On voit ces énormes pinces au-dessus. Et à l'époque, le lictor le est pas mal décrit comme une mante religieuse. Et on a vraiment l'idée de ces pinces. Ces pinces de mante religieuse qui servent à attraper. Et à broyer du coup un mec. Sachant, sachant que ce qui est très drôle, c'est que le lictor, sa grande particularité, ses grandes spécificités, c'est comme les mantes religieuses c'est de se camoufler. De devenir invisible. Et. C'est présent dans, dans ce manuel, mais ce sera présent quasiment dans tous les codex tyrannides. Moi j'en avais, avais plusieurs et ça a toujours été. Le Lictor, c'est en fait une espèce de bestiole que le, la ruche tyrannide envoie en avant-garde. Et en gros, le Lictor, il se déploie dans les jungles et dans les endroits euh, quasi impossibles. Il reste furtif et il va traquer des unités spécifiques les unes après les autres. Et il va en fait être euh, le préparateur de l'invasion tyrannide. Et ce qui est très drôle, c'est que du coup, il est souvent représenté dans... Dans des jungles, dans des jungles équatoriales, et il se camoufle parfaitement dans cet univers difficile, dans cet univers dense. L'écho bien sûr aux mentes religieuse mais faut pas oublier un truc, qui est un film qui s'appelle Predator, qui a aussi révolutionné euh, la science-fiction. Et le Predator, à la toute basse ça devait être Jean-Claude Van Damme dans un. dans un. Euh, comment dire, dans, dans une silhouette assez particulière. Si vous avez déjà vu la première forme du Predator qui était immonde, bah, en fait c'était l'idée d'une espèce d'homme menthe religieuse justement. Et ça a sauté ensuite pour faire le Predator tel que le connaît aujourd'hui. Et ce qui est drôle, c'est que le Lictor va fusionner et l'alien, de, de, le xénomorphe de, du film Alien, le Predator, mentre religieuse de Predator, avec clairement la manière, là, là dans ce bouquin-là, et ça a été repris après, euh, vous savez, des mecs de Katachan, donc en gros l'inspiration Rambo, qui sont, qui sont dans une dans une jungle et qui sont traqués les uns après les autres par une créature furtive qui va toutes les tuer. C'est clairement Predator ici et euh, du coup avec bien sûr l'inspiration malgré tout de Cthulhu, enfin euh, oui de Cthulhu donc de Lovecraft Donc c'est une fusion Lovecraft Alien Predator pour créer cette bestiole et ça c'est quand même assez cool et au final et eh bien l'inspiration Lovecraft on va également la sentir dans, dans, une autre, dans un autre point c'est tout simplement avec ce codex arrivent euh, justement les règles officielles sur le culte Gene Steelers donc euh, le culte Gene Steelers comme je viens de le dire donc les Gene Steelers qui vont avoir leurs propres règles et euh, du coup ces bestioles hein, le culte Gene Steelers le principe c'est justement donc ces bestioles là donc des hommes euh, à mi-chemin qui, qui s'aliénisent on va dire qui deviennent des aliens et le principe en fait des Jean Stealers dans le nouveau lore tyrannide parce qu'à l'époque c'était juste une infestation dans le, le principe c'est qu'à à à partir de 1995 les Jean Stealers en fait vont infecter une, une planète et vont servir aussi d'agents euh, dormants pour préparer l'invasion d'une flotte ruche tyrannide et du coup l'idée c'est qu'en gros bah, les petits gars ils vont, euh, ils vont euh, commencer à se rassembler créer, amener de nouveaux membres dans ce, dans ce, dans ce culte infecter de nouvelles personnes, etc. Commencer à choper, à infecter les personnes hautes placées euh, des différents, à différents postes administratifs et autres pour créer une espèce de rébellion qui va préparer l'invasion de la flotte ruche et du coup de l'esprit euh, de la ruche et du coup, en gros, l'esprit de la ruche arrive et va tout balayer sur son chemin et va tout bouffer, notamment aussi le, le culte. Donc c'est un petit peu l'idée d'un culte de la fin du monde qui va chercher à... à qui euh, considère... le l'esprit le, de la ruche comme euh, comme une espèce de dieu donc là on est clairement dans dans l'inspiration avec une force cosmique inarrêtable qui dévore tout sur son passage et, et déferle sur l'univers donc sachant que l'esprit de la ruche tyrannide est considéré un petit peu comme une espèce de de divinité toute puissante avec des pouvoirs psychiques démentiels donc on a vraiment l'idée un petit peu des grands anciens de Lovecraft et euh, avec les cultes de la fin du monde qui, de Lovecraft aussi, donc on est vraiment sur quelque chose comme ça, alors que c'est pas le cas par contre pour le coup chez, euh, chez les ergues on n'a pas trop ce, ce sentiment, bien sûr il y a un esprit de la ruche qui est immensément puissant, mais le côté Lovecraft d'une espèce d'entité euh, cosmique qui va euh, déferler sur le monde, etc. c'est pas trop l'Overmind, c'est pas trop le, les ergues ce, ce délire d'une race euh, très très vieille, etc. qui euh, crée et qui pourrait déferler sur le monde, c'est plutôt les Xel'Naga dans l'univers de, de, de Starcraft, là dessus les Warmer 40000 a été beaucoup plus proche de Lovecraft avec le culte Jean Steelers et, et l'esprit de la ruche Donc Starcraft va justement sortir donc le 31 mars 98 Les apparences, il faut qu'on en parle de ces apparences puisque au départ il y a une version d'essai du gr grand public Qui va sortir aux états unis en 96 Et en 96 les joueurs sortent de Warcraft 1 Warcraft 2 Ils testent euh, la version d'essai de Starcraft et ils font Mais attendez mais en fait c'est juste euh, Warcraft dans l'espace en fait Parce qu'à l'époque les Protoss n'existent pas, c'est des orques des orques en armure et d'ailleurs ce, cet écho là vous l'avez dans Warcraft 3 avec une unité cachée euh, dans l'éditeur de map qui est tout simplement un orc avec un lance flamme et bah c'était un écho justement SC1 et au final bah, Starcraft 1 à la base il n'y a pas de proto c'est juste des orques et du coup il y a eu un accueil très très mitigé très très froid euh, des fans de Blizzard à l'époque et euh, le jeu semblait être un peu bâclé et semblait être sorti euh, très rapidement avec euh, du coup bah, un, un Warcraft dans l'espace quoi tout simplement le même moteur que Warcraft 2, le même, même graphisme du coup bah, il y a eu un, un accueil très très très froid et du coup Blizzard a tout repensé à repenser son œuvre et Starcraft qui était sorti un petit peu dans la bas-vide, va revoir 80 à 95% de son, de son œuvre refaite intégralement avec notamment une euh, Metzen donc j'en ai parlé tout à l'heure Chris Metzen qui est le, la grande tête pensante des, des, des, des différents univers de Blizzard va totalement refaire euh, l'histoire et va intégrer beaucoup plus les, des scénarios et des personnages c'est à partir de là qu'il va refaçonner le lien Kirigan Raynor qui est quelque chose qui est arrivé assez tard dans la licence enfin, dans, dans la création de Starcraft 1 au final et notamment la Kerrigan infestée qui arrivait très très tardivement puisque quand ils ont conçu la campagne Zerg, ils se sont dit mais attendez, il nous manque un point de vue humain, c'est très bizarre et du coup ils se sont dit mais pourquoi ne pas réutiliser la Kerrigan en version infestée, en version euh, Zerg qui permettrait justement de, de mieux lier la campagne humaine et campagne Zerg et là clairement on a une énorme, une énorme inspiration tout simplement de la mutante. Et du coup les orques deviennent les protos les protos qui sont euh, un petit peu en fait bah, d'ailleurs les protos sont toujours ces blagues un hein, dans heroes et aussi dans, dans sc1 à cette blague on n'est pas des orques de l'espace parce que c'est un écho justement au fait qu'au départ c'était des orques de l'espace et finalement ils sont devenus les protos et au final les protos c'est assez particulier parce qu'en fait c'est un mélange entre les orques et les eldar les elfes de, de mais au final un truc qui fait que Quelque chose de très très spécifique, avec une race sans bouche, avec la peau un peu grise-bleue, euh, avec des systèmes de caste, un système de caste où chacun doit devenir la perfection dans son domaine, etc. Euh, L'idée de l'honneur énorme avec euh, des guerriers qui sont prêts à, à se battre jusqu'à la mort et à se sacrifier pour le bien euh, commun. C'est quelque chose d'assez énorme et qui n'est pas du tout propre aux orques et aux zeldars. Par contre ce qui est étonnant, hein, c'est que début des années 2000, il y a une race qui va sortir dans Warhammer 4.000, toute nouvelle race, c'est les taux. et pour le coup les taux, ils sont extrêmement inspirés euh, des Protos, mais malgré tout, inspiration ne veut pas dire plagiat, puisque euh, les taux vont avoir leur propre signe distinctif, puisque les Protos c'est LA RACE ancienne, un petit peu à l'image des elfes, c'est la première race qui a été créée, etc., euh, qui est parfaite dans tout ce qu'elle fait, etc., etc., taux à, à la place, bah, par exemple, c'est eux aussi eux qui ont la technologie la plus avancée, et pourtant c'est la race la plus jeune, et ça, là-dessus, change complètement le délire. Mais du coup, les Protoss, là, c'est vraiment quelque chose qui est propre euh, à Starcraft. Pareil, les Ergues, bien sûr, il y a une énorme ressemblance avec les tyrannides, mais d'un autre côté, on est sur quelque chose d'assez différent. La plupart des bestioles sont très insectoïdes, pour le coup, chez les, chez les Ergues. Et il y a cette unité qui est totalement euh, révolutionnaire, à mon sens, c'est l'Hydralisk. L'Hydralisk, qui est vraiment très très particulière. Là où, effectivement, le Zergling, qui est l'autre unité euh, emblématique, on pourrait l'associer potentiellement à des créatures, genre le Thermagant ou l'Hormagant de... Euh, des tyrannides, qui elle est vraiment vraiment à part et à côté de ça les marines on pourrait dire bon bah c'est les space marines hein, les marines c'est les space marines, bah en fait bien sûr d'un point de vue look ils ont une, énorme, une espèce d'énorme armure qui est une armure faite pour aller dans l'espace mais le principe déjà les armes ne ressemblent pas du tout, on est très très loin du fusil bolter des on est très très loin du fusil bolter des, euh, de, des, des space marines mais surtout les space marines c'est une unité d'élite, c'est des supers hommes euh, génétiquement modifié etc genre c'est des espèces de captain america euh, du futur euh, dans, des, dans des énormes armures pour le coup le, le Marines de starcraft bah, c'est plutôt un garde impérial hein. c'est une unité de merde euh, qui se fait défoncer donc euh, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez particulier parce que souvent qu'on parle les d'eux alors qu'en fait bah, même même le système de fonctionnement des de Terran n'est pas du tout proche de celui de l'imperium on est sur une confédération qui fait très américain euh, avec euh, le drapeau en plus de euh, des états du sud Etc. On n'est pas du tout sur quelque chose, une sorte d'imperium et tout. L'imperium bien sûr on va y aller petit à petit, mais on est au départ c'est pas vraiment c'est pas vraiment la même idée. Donc Starcraft va avoir visuellement quand même certains codes qui vont rappeler bien sûr Warhammer 40 000, mais d'un autre côté on voit qu'il y a une espèce de scission qui se fait. Et derrière. Ce qui est marrant, c'est justement l'une des unités vraiment emblématiques que j'ai évoquées, surtout pour les ergs c'est l'Hydralisk, et Starcraft va être un succès mondial. La sortie de Starcraft du coup le 31 mars 1998 va être accompagnée d'une extension, la sortie de Broudoir le 30 décembre 1998, donc c'est la même année mais fin de l'année, 1998. Brodoir devient un succès planétaire, c'est l'un des grands hits de la licence euh, Blizzard à tel point qu'à l'époque on attendait du Warcraft 3, du machin etc. Et euh, ça va être notamment un énorme carton en Corée et c'est tout simplement euh, la naissance de l'e-sport moderne tel qu'on le connaît. Donc c'est vraiment une révolution également, la science-fiction des années 90 c'est hallucinant hein, de toute façon et euh, la créature Zerg par excellence, celle quand vous finissez une mission etc, c'est l'hydralisque. D'ailleurs derrière on voit vraiment ça fait des espèces de bourdons ou des espèces de cousins, hein, c'est les overlords de l'époque donc c'est vraiment il y a vraiment une idée insectoïde et du coup bah l'hydralisque de l'époque c'est vrai que ça sort un petit peu du, des sentiers battus. Et l'hydralisque c'est quoi C'est une unité qui est à distance qui a un corps serpentin et qui est capable de s'enfouir dans le sol pour préparer des embuscades. Alors ça, c'est dans le gameplay. Et dans les cinématiques, pour le coup, l'hydralisque tire quasiment jamais. Ça m'a toujours, toujours surpris quand j'étais petit. C'est que j'avais l'impression que mon hydralisque n'était pas du tout la même en jeu et en campagne. Et en cinématique, puisqu'en cinématique, l'hydralisque, on la voit énormément taper au corps à corps. Et euh, par contre, pour le coup, de l'embuscade, ça c'est toujours là. Mais elle tape surtout au corps à corps. On la voit quasiment jamais tirer à distance. Dans le... Je parle bien de Starcraft 1. Hein donc c'est vraiment très très bizarre mais du coup une unité au corps serpentin capable de s'enfouir le, sous le sol pour préparer des embuscades avec des espèces d'énormes griffes qui vont servir de poignard en 2001 sort la deuxième édition, alors malheureusement je l'avais mais elle est chez mes parents donc je l'ai pas avec moi la deuxième édition des, du codex tyrannide et là le look honnêtement, alors je sais que dans les commentaires vous allez me dire des trucs mais honnêtement je vous mets au défi de trouver dans Warhammer 40.000 des unités qui ont autant changé sur le, point, le plan visuel. Parce que bien sûr, les premières éditions de Warhammer, les, les figurines ont beaucoup changé, il suffit de voir les orques, etc. Mais globalement, tu retrouves un peu le même délire avec une nouvelle conception. Les Tyrannides, regardez les unités de la première génération, et de la, vous les associez à côté de la deuxième génération, et je vais vous montrer après une petite liste, c'est hallucinant le changement visuel qui part au quart de tour. C'est hallucinant et en 2001, du coup, sort la troisième édition, enfin, donc le deuxième codex tyrannide qui est propre à la troisième édition de Warhammer 40.000. Je rappelle que le, deuxième code, le premier codex tyrannide, donc la première génération, elle est sortie lors de la deuxième édition de Warhammer 40.000. Et on a une nouvelle unité, mesdames et messieurs, qui sort à cette période, c'est le Rodeur. Et le Rodeur, donc le Ravener en anglais, le Rodeur, c'est une unité d'assaut spécialisée. Donc là, je cite un peu les wikis sur le, le, le Rodeur pour justement vous donner une description assez... Euh, Assez générique, l'unité d'assaut spécialisée dans l'attaque éclair suite à sa capacité à s'enfouir sous le sol et ressortir pour mieux tendre des embuscades et surprendre les positions ennemies. Ils peuvent également évoluer sur des terrains difficiles grâce à leur corps serpentin. Ils ont une force hors du commun pour, créer des, pour creuser des galeries, etc., etc. Je vous mets la figurine du rôdeur de l'époque, hein, donc de la troisième édition de Warhammer Build, donc la deuxième itération des Tyrannides. Et honnêtement, <rire> honnêtement, ça rappelle un peu une certaine bestiole quand même. Et même à l'époque, on commence vraiment à changer un petit peu l'apparence visuelle. Chaque flotte ruche a son code couleur, etc. Et la grand, le grand code couleur des tyranniques de l'époque, c'est cette espèce de marron rouge sur les plaques osseuses et beige au niveau de l'exosquelette. Alors évidemment, c'est pas le même marron, évidemment, mais... Sachant que le Rodeur a des énormes poignards, là, des espèces d'énormes griffes poignards, un corps de serpent capable de s'enfouir, de faire des attaques, des embuscades, etc. Et en plus de ça, on les voit, ils peuvent être équipés, justement, de... Je crois que c'est les dévoreurs, l'arme, le, le... qui devient justement une arme vraiment biologique, qui n'est que la fusion, l'extension de leurs bras. Alors qu'avant, c'était des armes qu'ils portaient. Là, vraiment, c'est l'extension de leurs bras qui tirent, justement, des espèces de verres. Pour le coup... Le parallèle est insane, hein, vraiment le parallèle est insane. Mais on va voir justement la transition, le changement visuel entre le codex de 95 et le codex de 2001. Personnellement, dans l'univers de Warhammer 40000, j'ai jamais vu des métamorphoses aussi grandes. Alors, bien sûr, il y en a d'autres, vous allez m'en citer, oui, les Space Marines machin, oui, les Orcs, oui, les grunts, les, les, les, les gretchings, etc. Jamais autant, quoi. C'est vraiment hallucinant le changement visuel, le bouleversement visuel. Ça, ce sont des guerriers tyrannides. Guerriers tyrannides, c'est en gros. Les, les, les, les sous-offres, les lieutenants on va dire euh, Vous avez le prince tyrannide qui est le numéro 1 hein, Le représentant, le chef euh, des essaims tyrannides En dessous vous avez les guerriers tyrannides Qui leur servent un petit peu d'officier euh, sur place guerriers tyrannides vous les voyez avec des armes Justement ils ont une épée qu'ils tiennent dans le, dans la, dans le bras euh, Leur fusils ils les tiennent aussi Ce qui est très, très drôle c'est que vous avez le fusil étrangleur Qui est l'idée d'un facehugger alien euh, Vraiment c'est un lanceur de facehugger presque et regardez ce que deviennent les guerriers de tyrannides. Guerriers de tyrannides deviennent ça. Et je trouve c'est hallucinant. Cette espèce de carapace au-dessus de la tête qui fait très hydralisque, bien sûr. On change les armes, les épées que tenaient les guerriers tyrannides. On les passe avec ces espèces de poignards-griffes, de griffes-poignards, -griffe, griffe -poignard, justement. Et les fusils biologiques qui vont vraiment tenir dans les mains. Euh, enfin, qui ne tiennent plus dans les mains. C'est vraiment l'extension de leurs bras. Ça, c'est. C'est assez hallucinant. Le changement visuel est, est, est fou, en fait. Et bien sûr, on ne peut pas dire à 100% c'est l'hydralisque de Starcraft. Pour le cool rôdeur, cool je trouve vraiment c'est l'hydralisque. Le, le reste, en fait, on voit qu'il y a une harmonisation visuelle, on voit que ça va av avancer. On sent clairement l'inspiration Starship Troopers, on sent que Starship Troopers est passé par là. Mais Starship Troopers, au final, c'est pas ces bestioles-là et c'est pas ce code couleur-là non plus. Le code couleur aussi est assez hallucinant. Alors vous allez me dire, bah, le gars... Euh, c'est bien mignon, l'hydralisque marron etc euh, l'hydralisque à la base alors je vous remets l'hydralisque, l'hydralisque à la base certes dans les, dans les missions et dans les cinématiques on te la voit comme ça mais dans l'émission l'hydralisque c'est pas vraiment les mêmes couleurs et je suis totalement d'accord avec vous mais la représentation du coup qu'on a de l'hydralisque c'est celle-ci espèce de rouge marron, un rouge cramoisi avec du beige, c'est ça l'idée de l'hydralisque, donc c'est vrai que quand arrive la deuxième édition avec cette couleur-là, d'ailleurs, je, je, je, vous allez me dire que je triche un peu parce que c'est pas, pas vraiment les guerriers de tyrannides de la deuxième édition. Pourquoi j'ai fait ça C'est tout simplement parce que je voulais utiliser illustration sur illustration et ensuite je vais faire figurine sur figurine. Mais les guerriers tyrannides de, de l'époque sont très très très particuliers au final. Et on va continuer on va également voir dans les tyrannides, dans un changement complet, un changement drastique, euh, une des créatures qui est assez connue des tyrannides de maintenant, que pour, pour, pour, probablement la plupart des joueurs de tyrannides vous connaissez, c'est les Ormagontes. Les Ormagaunts, c'est ces espèces de... En fait, un peu... ça ressemble beaucoup aux Erglings. Hein. Les Erglings sont clairement inspirés des Ormagaunts. Vous avez à gauche, et ça, c'est l'une des figurines que, je, personnellement, je ne connaissais pas, parce que les Ormagaunts, dans le premier Connex Tyrannide, bah ils n'existent quasiment pas, en fait. Vous n'en avez quasiment pas. En fait, c'est une unité très spécialisée, l'Ormagaunt, qui est spécialisée dans quoi Dans l'attaque éclair, avec la capacité de bondir très haut, de sauter très loin et de courir très vite. Sauf que l'Ormagaunt que vous voyez à gauche, c'est la première figurine d'Ormagaunt, la tête c'est Alien, hein. c'est un xénomorphe hein. un Xenomorph, et comme vous le voyez les pinces sont des espèces de pinces comme les Lictors des espèces, c'est un peu des mini Lictors en fait à l'époque, c'est des espèces de pinces mentres religieuses en fait, et on va évoluer sur ces espèces de griffes poignards et comme vous le voyez, même déjà dans le codex ils disent que c'est les Thermagantes, les espèces de petits trucs comme ça sauf que ça ressemble pas du tout aux Thermagantes et en fait, eh bien les nouveaux du coup vont beaucoup plus ressembler aux Thermagantes, et comme vous les voyez, les Ormagantes changent radicalement de visuel et ce qui est le plus le plus étonnant je dirais c'est qu'on va avoir donc cette unité l'hormagont va que vous voyez du coup sur l'image de guerrier Tyranid. c'est la seule je ne déconne pas je ne plaisante pas c'est la seule image d'un art d'hormagont première génération parce que en fait il y a quelque chose qui est très important et qu'il faut bien comprendre et c'est la première fois que je vais vous je ouvrir le codex et vous le montrer en fait aujourd'hui tout le monde connaît les hormagont c'est l'unité de base tyrannide l'hormagont mais en fait, à l'époque, l'hormagount, c'est vraiment un truc assez spécialisé qu'on voit quasiment pas. Et regardez ce qui est en premier lieu, c'est quoi C'est les jeans stealers. Puisque c'est l'origine des tyrannides. Donc les jeans stealers, vous en avez partout. Si je vous montre aussi sur ces deux grands visuels de l'époque, là, vous voyez ici, c'est des jeans stealers que vous voyez derrière, sur le côté. Donc ça, c'est le seul hormagount. Et je ne plaisante pas, dans le reste du visuel, c'est que des jeans stealers. Et ça, c'est assez hallucinant parce qu'en fait, si vous regardez les unités de base les unités de base à l'époque et qu'on voit par exemple ce visuel là avec toutes les unités tyrannides euh, présentes il n'y a pas d'hormagont parce qu'il va y avoir une nouvelle révolution aussi dans cet aspect là c'est que on va un petit peu essayer de garder de l'alien mais sans prendre sa propre identité à l'époque et du coup et eh bien l'hormagont les... qui était assez spécifique et qu'on ne voyait quasiment jamais va devenir l'unité de base et va un petit peu se voir enlever ce, cette apparence alien pour, à la place, devenir l'unité de base, les, les troupes d'assaut principales des unités tyrannides, sachant que c'est le Gene Stealers qui va devenir une unité spécialisée préparée pour l'embuscade et autres, puisqu'ils sont capables de s'infiltrer dans des conduits, Spice Hulk notamment. Donc, à, le Gene Stealers qui était l'unité de base avec un Ormagone qui unité spécialisée, et bien on va inverser la tendance avec l'Hormagone qui va devenir l'unité de base, le côté Zergling, et le Gene Stealers lui va devenir vraiment l'unité spécialisée. Et ça c'est très très très, les forces d'assaut principales changent complètement en fait. Et ce qui est assez hallucinant, d'ailleurs dans ce codex là, euh, je vais vous remettre, dans ce codex-ci, pardon, non c'est pas celui-là, hop, dans ce codex-ci, le culte de Stealers enlevé. Plus de culte de Stealers. Terminé. Moi je me rappelle, hein le culte de Stealers, je connaissais pas, euh, j'ai commencé avec ce codex-là, je connaissais pas le culte de Stealers. Et ça c'est assez hallucinant, parce qu'on a une mutation profonde des figurines qui vont... Complètement changé. Ça, c'est un prince tyrannide que vous voyez, bah, c'est celui-là hein, que vous voyez au milieu. Il va devenir ce truc-là. Alors, bien sûr, le code couleur, je vais pas revenir dessus parce que ça, c'est vraiment propre à une flotte ruche tyrannide, mais c'était vraiment la flotte ruche principale de l'époque. Et vous avez du coup la queue ultra serpentine. Alors, bien sûr, le prince tyrannide avait une queue, hein, si vous voyez, mais la queue change complètement en termes de forme. Et surtout, enfin, regardez un petit peu le, le prince tyrannide. Il y a, on dirait une sorte de reine alien avec un. Un coup extrêmement proéminent qui bouge enfin qui est très très grand on va avoir du coup alors bien sûr ça ressemble quand même à une reine alien la, la forme du crâne ressemble à une reine alien aussi ici mais euh, l'espèce de carapace osseux sur la tête on dirait on dirait complètement euh, une, une un hydralisque mais c'est clair que la tête fait très reine alien pour le coup et on a du coup encore une fois le changement avec l'idée des armes manuelles qui sont tenues par la main suppression maintenant c'est vraiment l'extension des bras avec. Aussi ces, poignards, ces, ces griffes poignards qui vont être le l'ADN des nouveaux tyrannides. Et donc ça, c'est assez hallucinant en fait. Le changement visuel le changement visuel est dingue. Et on va avoir du coup aussi l'un des changements visuels les plus fous de l'époque, c'est le carnifex. Modification du carnifex, cette espèce de, de char d'assaut tyrannide qui passe de ce truc-là avec une tête d'alien protubérante qui hurle ah, cette espèce d'immense bousier, cet immense carabé qui va être très très très, très euh, euh, carapassonné pour pouvoir résister aux assauts, et encore une fois le changement des griffes latérales vers des griffes qui vont justement être verticales plutôt, ça c'est assez euh, assez symptomatique, et d'ailleurs le carnifex ne va cesser d'évoluer, de devenir de plus en plus blindé, et il perdra totalement ses aspects euh, latérales des griffes pour des griffes verticales. Ce qui est drôle parce que bah, si vous regardez, ses griffes latérales sur une espèce d'unité gigantesque blindée, on y reviendra après mais c'est l'ultralisque, pour le coup l'ultralisque s'inspire énormément du carnifex de la première génération euh, ensuite nous avons le zoanthrope qui est probablement l'une des unités qui a le plus changé, le zoanthrope c'est un, un peu le cerveau, c'est les mages tyrannides. en gros, euh, c'est une espèce de cerveau gigantesque qui lance euh, des éclairs c'est les attaques psychiques on passe de ça à ça euh, encore une fois le côté serpentin le, le côté serpentin euh, avant il avait des pattes on perd ses pattes pour un, pour un côté serpentin. Donc, il y, y a clairement une inspiration. Hein. C'est clair qu'il y a une inspiration. Après, Starship Troopers, il y est probablement euh, aussi pour beaucoup. Mais typiquement, par exemple, ce qui me fait dire qu'il n'y a pas que du Starship Troopers, c'est le Lictor. Le Lictor, on avait vu les espèces de pinces de menthe Ça, c'est la, la deuxième itération des, des Tyrannides. On perd l'aspect pince. Bien sûr, on a encore l'aspect pince, mais on n'a plus les petites griffes qui permettent de, de choper quelqu'un. Là, on est vraiment sur du poignard. On va vouloir poignarder avec ces griffes. Et... On, on est vraiment dans quelque chose de différent et qui fait très euh, très hydralisque bien entendu maintenant on va continuer parce que bon on arrive sur la fin de la vidéo l'esprit de la ruche par exemple de warhammer Contrairement à Starcraft, il est jamais décrit physiquement, quasiment jamais décrit physiquement. On sait juste que c'est une espèce d'entité psychique extrêmement puissante, mais le moindre mec qui se fait connecter à l'esprit, le moindre humain qui se fait connecter à l'esprit de la ruche, il devient instantanément fou et c'est terminé. C'est comme être en présence d'un grand ancien de Lovecraft, hein, c'est terminé, folie, etc. Donc il y a très peu d'entités qui ont réussi à ne pas devenir fou au contact de l'esprit de la ruche. Puisque cette entité qui regroupe psychiquement toutes les milliards d'entités ergues, bah c'est vrai qu'il a une force psychique démentielle. Et peu l'ont aperçu, et l'un d'eux, c'est Varro Tigurius, un capitaine, enfin un archiviste, si je ne dis pas de bêtises, euh, ultramarine. Et alors Je ne sais plus si c'est lui, n'hésitez pas dans les commentaires à, à, me, à me décrire, mais je me rappelle qu'on en a, a souvent parlé, le fait que justement, je crois qu'il y avait un... Je ne sais pas si c'est un codex, mais je crois que c'est surtout un roman de Black Library qui parle d'un mec qui rentre en contact avec euh, l'esprit le, de la ruche, qui ne devient pas fou et qui décrit physiquement qui décrit justement ce qu'il voit, et il parle d'un immense œil le fixant et euh, essayant de le faire plonger dans la folie. Et ce qui est assez drôle, c'est que ce truc-là est arrivé bien plus tard, dans les années 2000, du coup. Et un immense œil qui dirige, bien sûr, une flotte, enfin, toutes les, toutes, les, toutes les créatures pensantes, tout l'esprit le, le, de la ruche. On pense forcément à l'Overmind. Alors bien sûr, l'Overmind, c'est Sauron, mais en version euh, insectoïde. Mais c'est vrai qu'on... L'œil comme ça, bah c'est l'overmind quoi. Donc on, on ne peut pas, on ne peut pas ne pas penser à ça. Et c'est pas, c'est pas une mauvaise chose bien sûr. C'est pas une mauvaise chose. Mais il y a probablement une, une inspiration aussi qui est présente. Le, maintenant je vais changer un petit peu sur les l'évolution. On a parlé de l'évolution des créatures euh, tyrannides. Parlons aussi de l'évolution des unités zerg puisque vous avez ici les zerglings avec euh, en haut donc les deux premiers les deux premières itérations du zergling. Dans StarCraft 1. Alors, celle de gauche, c'est quoi C'est tout simplement le Zergling qu'on voit en cinématique. Et celle de droite, c'est le Zergling qu'on voit en jeu. J'ai toujours été choqué de voir la différence. Alors, j'en ai parlé, l'Hydralisk change au niveau de ses compétences entre jeu et cinématique. Pour le coup, l'Hydralisk. Euh, pour le, le Zergling, pour le coup, qui est une espèce, espèce de, de troupe d'assaut qu'on envoie à l'abattoir et qui attaque très vite. Bah Pour le coup, c'est carrément le visuel qui change entre cinématique et en, en jeu. Et ça m'a toujours perturbé. Et du coup, justement, Blizzard va essayer d'harmoniser ça dans SC2 en faisant une sorte de fusion des deux. Et on a ce côté essaim, euh, cette nuit de sauterelle avec des espèces de d'ailes qui vont être mises sur les Zerglings, notamment dans SC2 en termes d'évolution. Donc l'évolution physique des Zerglings, mais aussi de l'hydralisque qui, qui vont devenir de plus en plus reptiles. Euh, ça en fait c'est un peu un mélange entre les insectes et les reptiles au final, les Zerg dans Starcraft 2. Et on va vraiment avoir, euh, tout en gardant le côté aspect bien sûr, euh, insecte avec l'esprit de la ruche, etc. etc. Et... Ce qui est assez intéressant, c'est aussi une autre unité que je vous, ai déjà évoqué, c'est l'ultralisque. L'ultralisque est totalement un carnifex, mais au lieu d'avoir quatre pattes sur le quatre bras, c'est seulement deux bras mais ces espèces de pinces latérales qui sont aujourd'hui l'ADN des, des, de l'ultralisque. Pour le coup, c'est extrêmement c'est extrêmement euh, ça parle énormément à tout le monde en se disant que c'est un carnifex. Alors l'ultralisk aujourd'hui, elle a une espèce de grande crête osseuse façon hydralisque, euh, crête euh, enfin sur la, la carapace au niveau de la tête, alors que à l'époque l'ultralisque était faisait beaucoup plus scarabée euh, avec ce côté carapassonné qui faisait très très carnifex de, de, des tyrannides. Donc tout ça pour quoi Tout ça pour vous rappeler tout simplement euh, que bien sûr il y a des inspirations qui sont extrêmement proches. Je suis pas en train de vous dire bah du coup en fait vous voyez qui a plagié qui bah, En fait c'est les tyrannides ont plagié les airs. Non Le, le, le principe c'est quoi Bien sûr comme vous venez de le voir, alors là je vous, je vous mets juste un petit visuel, c'est encore une fois l'évolution graphique du prince tyrannide qui est passé de ça à ce que je vous ai montré juste avant, à ça. L'idée c'est que on va Petit à petit avec les différentes éditions et pareil avec Starcraft avec les nouveaux jeux et les nouvelles extensions et autres. Et bien petit à petit en fait chacun a, pu, a, a puisé dans de l'inspiration de science-fiction. Tous les univers de science-fiction vont s'inspirer les uns des autres en fait. Alors bien sûr dans ce cas les deux on pourrait dire bah facile c'est bah ils ont plagié Alien. Bah en fin, ils, chacun a apporté sa propre vision d'Alien sa propre vision en changeant des aspects, etc. Et petit à petit, essayer de faire en sorte que ça aille mieux dans leur propre univers à eux. Et de clairement, les deux, les deux univers se sont mutuellement influencés, mutuellement inspirés. Et par exemple, une des critiques aussi des aliens, enfin des tyrannies de, de la deuxième itération, bah, va amener petit à petit à faire une fusion entre la première itération et la deuxième itération avec le retour... De la, de la lame, de l'espèce de lame tenue en main, le, le retour du dos, euh, du dos avec euh, cette espèce de plaque osseuse qu'on voit ici sur la première itération, et bien on la retrouve dans le prince tyrannide normal, et ça montre en fait que l'inspiration clairement, les yaglings et les ultralisques il y a clairement un lien avec les tyrannides. Mais à l'inverse, on voit que les tyrannides, entre leur première itération et leur deuxième itération, vont énormément s'inspirer de ce qui a été fait euh, dans euh, Starcraft. Donc au final, est-ce que c'est un plagiat Non Blizzard s'inspire d'un point de vue créatif, bien sûr, euh, inversement aussi, Warhammer 40.000 s'est inspiré du succès de Starcraft pour rechanger re un petit peu, re repenser euh, ses tyrannides. Et même en, en termes d'entreprise, on a une influence, bien sûr, parce que en dehors d'un point de vue créatif, quand Blizzard a commencé à fonctionner, ils ont fait un univers de, de fantasy, et ils ont fait bah, « il faut qu'on fasse de la science-fiction ». Le truc, c'est que du coup, ils se sont inspirés de qui Qui a commencé par de la fantasy et passer en la science-fiction Games Workshop et au final c'est vrai qu'il y a un, un écho clairement dans la, même dans la manière en fait de, de vouloir penser le business en mode bah on a fait, du, on a fait de la fantasy, c'est aussi des grands fans de science-fiction, bah on va aussi faire de la science-fiction et au final par exemple à l'heure actuelle on voit un petit peu la même chose entre Riot et Blizzard. Riot d'un point de vue business. C'est des anciens de Blizzard ou des grands fans des œuvres de Blizzard. Et du coup, ce que vous voyez, c'est que Riot a sorti son jeu qui a très bien fonctionné, League of Legends. Et maintenant, Riot va commencer à essayer d'aller sur différents secteurs et même en termes d'entreprise. De, il s'inspire énormément de Blizzard en disant bah, "On va essayer de se diversifier en devenant des, des cadors du genre dans différentes périodes. Ce qui fait que Riot a une espèce de politique très blizzardienne. Et quand vous allez voir les mecs de Riot, vous leur demandez « Mais pourquoi ?» Pourquoi vous faites... Euh, enfin, est-ce que c'est... Vous voulais attaquer Blizzard, etc. Et les mecs se disent... Non, bah non. En fait, on est des grands fans. Et justement, c'est ce qui nous inspire. Donc, c'est assez intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est plus longue que ce que j'espérais, mais euh, je préférais revenir hein, vraiment sur le concept. Euh, je pense que le plus, le, le plus important, c'est de se dire que ces deux univers extrêmement riches et passionnants, euh, chacun va s'inspirer, bien sûr. Alors, parfois, la... la la limite entre inspiration et plagiat bien sûr ça peut être bien sûr ça peut être critiqué mais chacun a réussi à se fabriquer pro son propre adn je dirais sa propre a réussi à grandir bien sûr avec de l'inspiration mais à forger son propre univers et je pense honnêtement moi je, je vous parle en tant que grand fan de Warhammer 4000 40 et euh, de euh, starcraft les deux univers sont extrêmement riches extrêmement passionnants. et je vous invite plutôt que d'essayer de créer une espèce de rivalité alors que les deux entreprises se respectent énormément hein, au final euh, Bien sûr. moi je vous conseille plutôt de vous intéresser aux deux parce que les deux ont des problématiques et une thématique qui est commune et pourtant qui est traitée de manière différente, donc vraiment, je vous invite à vous intéresser aux deux univers si vous êtes, vous connaissez Starcraft, intéressez-vous à Warhammer 4000 40, et aux Tyrannides de Warhammer 40, 000. si vous vous intéressez euh, déjà aux Tyrannides et à Warhammer 40, 000, intéressez-vous à Starcraft, vous verrez que c'est deux univers extrêmement passionnants avec beaucoup de points communs mais également aussi beaucoup de points divergents voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus, dans le Nexus Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne YouTube, suivre les réseaux sociaux, vous pouvez retrouver la playlist Starcraft, évidemment, normalement en haut à droite, <rire> normalement en haut à droite, et euh, bah, n'hésitez pas voilà, à, aller voir tout, à aller jeter un oeil à toutes les vidéos, je fais plein de bisous, n'hésitez pas à follow sur Twitter et à, suivre sur, à liker sur Facebook.